Il est continue Il continuer Merci Donc je me réveille à 5 heures 5 heures du matin je commence d'abord à remercier le Seigneur qui me donne la vie, qui me donne la force de travailler. Et puis je me mets au travail. Je fais des petits travaux au ménager le matin quand même et je laisse le programme à mon cousin qui est avec moi ici et je pars au travail. Qui peut venir ici nous montrer la tête osseuse sur Michel, la tête de Michel. Voilà, c'est la tête osseuse. On a visité notre jardin, notre ferme. Vous avez vu que nous avons associé aussi les acacias avec les cultures. Les support nous a appuyé par des sémences. Et les, les arbres aussi. Il faut que la maman ait le souci de la jeunesse. Puisque c'est la maman qui a donné au monde cette jeunesse-là. Alors, il faut avoir souci de les former pour que demain, ils puissent nous remplacer. Ça fait trois ans, Oyo. Oh Nazali kamba misala ya ferme pilote. Hectare moko yo nango, eza epo ya sédentarisation tomonisa, population dengeni toko ki kozala, place moko ke totika ko tambula. tambula. Gai lo po ya moi oyo de la femme eh, ya 2022, na bengi ba mama na yebisi bango, ba mama to la muka. To simba na maboko na maboko, to sala mousala. Nous avons la capacité de contribuer pour construire un bon cannabis au Congo.